Bonjour, Liliane des médiathèques de Saint-Médarangeal. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter La maison dans les bois, écrite et illustrée par Inga Moore aux éditions Pastel, école des loisirs. Dans une tanière au fond des bois habitait Suzy Truy. Juste à côté, dans une hutte, vivait Simon Cochon. matin, les deux cochons sortirent se promener. Suzy trouva une plume et Simon Cochon un très intéressant bâton. Mais lorsque Suzy rapporta sa trouvaille à sa tanière, elle découvrit que Léon Ourson avait aménagé chez elle. En soi, cela ne la dérangeait pas. Elle aimait bien Léon Ourson. Le seul souci, c'était sa taille. Maintenant, sa tanière était complètement fichue. Quant à Simon Cochon, il s'aperçut, en rentrant à la maison avec son bâton, que Vincent Elan logeait chez lui. Cela ne l'ennuyait pas non plus, car il appréciait bien Vincent Elan. Seulement, il était encore plus grand que Léon Ourson. Et lorsqu'il se leva poliment pour saluer Simon Cochon, crac, la hutte s'effondra. Les deux cochons se retrouvèrent sans maison. Léon Ourson et Vincent Elan aussi. Une véritable catastrophe. Que faire Mais Vincent Elan eut soudain une idée. Pourquoi ne pas construire une maison où ils pourraient vivre ensemble Ça serait génial, non Quel projet palpitant Sauf que bâtir une grande maison avec des vraies fenêtres, des portes, un toit, des escaliers et deux cheminées, ce n'était pas chose aisée. Seul, il n'y arriverait pas. Vincent et Len téléphona donc au castor. Et peu de temps après, l'équipe des castors ouvriers arriva sur le chantier. Les castors réclamèrent d'être payés en sandwich au beurre de cacahuètes. Et personne n'y fit d'objection. Ils assemblèrent alors le bois des charpentes. Et les travaux commencèrent. À l'heure du déjeuner, les murs de la maison étaient déjà montés. L'heure du goûter, le toit était terminé. Léon Ourson fabriqua les escaliers et les cheminées. Vincent Elan construisit les fenêtres et les portes. Ensuite, ils accompagnèrent les deux cochons à la décharge chercher du mobilier, des rideaux et toutes sortes d'autres choses qu'on trouve généralement dans les maisons. Enfin, la maison fut achevée. Les castors donnèrent leur facture et prirent congé. Il restait juste assez de temps pour se rendre au magasin. acheter du pain et du beurre de cacahuète, bien sûr Alors Suzy Truy et Simon Cochon aidèrent Vincent Elan et Léon Ourson à faire six assiettes de sandwich, au beurre de cacahuète bien sûr, qu'ils livrèrent en personne au castors dans leur pavillon sur le lac. Les deux cochons, Vincent Elan et Léon Ourson, n'avaient pas arrêté et Ils avaient travaillé dur, surtout Léon. Cela valait-il le coup Qu'en pensez-vous Regardez quelle superbe maison. Léon Ourson exténué alla se coucher en premier. Après avoir fini de manger, de laver la vaisselle et de s'être raconté des histoires au coin du feu, ce fut le tour de Vincent Elan Susitrui et Sismon Cochon de gravir les marches qui menaient à leur chambre. Bientôt, on n'entendit plus que le doux pépiment des oiseaux endormis perchés sous le toit, ainsi que le léger froufrou des souris dans le tapis de feuilles. Et puis de temps en temps le ronflement des Léon-Oursonne. Bonne nuit, léon ourson Bonne nuit, Vincent Élan. Bonne nuit, Susitrui. Et Simon cochon, faites de beaux rêves. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. A bientôt, prenez soin de vous.